Je laisse parler alors. Ben, présentation de la team PP Bouca, bon, On a six coureurs en course. Et on a engagé six coureurs. Bon, les noms, bon, on a deux. One les noms, je vais pas Les prénoms, il y a Joseph et Jean-Hugues. On a Laurent, on oui, ne présente plus. Eddy Michel Gadevante, William Valère. Et puis on a un Colombien, et Diego Soaca. Alors, alors, notre objectif sur le tour, déjà, c'est de, comme tout le monde, de gagner. On pourra s'engager pour participer. Et puis de faire une belle course et puis de, de, de prendre de bons coups. Voilà. Euh, alors, on vous demande est-ce que vos courants sont en forme euh, Oui, oui, oui, je ne pas dire le contraire. Bon, s'ils si se sont engagés, ils sont en forme, hein. Parce qu'on sait que justement on attend beaucoup de la team de Pédale parce puisqu'on sait que c'est une belle team quoi, qu'ils avaient quand même de bons coureurs. On a parlé de vous, on de vous dans les médias et je pense que normalement vous devriez faire fort quand même durant ce tour de la Martinique. Oui, on a parlé d'eux nous, on a de l'habitude. On fait des Boka, on fait de la figuration. Bon, euh, nous ne sommes pas que les leaders, oui, on fait partie des leaders. D'accord. Alors justement, justement, je vais poser une dernière petite question, puisque bientôt la course va se lancer. quelle est la tactique euh, mise en place justement pour pouvoir justement euh, briller dans ce tour de la, de la Martinique Bon, comme j'ai dit, je ne suis pas un cadre technique. Mais genre à euh, passant à côté des cadres techniques, il me semble... On prend les bons coups Déjà les premières étapes, il ne faut pas rater surtout l'étape d'aujourd'hui et demain. Bon, la stratégie, je ne peux pas vous dire exactement ce qui a été mis en place. D'accord, en fait c'est top secret, c'est affaire top secret, c'est ça Non, pas top secret. On va voir au fil, au fil des étapes. On va voir bon, les, les forces en présence. Bon, on connaît pas trop les. On connaît nos cours martiniquais. Et nos Guyanais, ou entre nous, mais on ne connaît pas les, les étrangers, on ne connaît pas leur, leur état de forme, leur force, on ne connaît pas, on ne sait pas. Bon, on va voir au fur et à mesure, on va jauger, on va mettre une tactique en place et au fil des étapes. Tout à fait, donc en fonction de la physionomie de la course, vous allez pouvoir mettre en fait une tactique, une stratégie en place, je comprends Oui, oui, tout à fait, tout à fait, on va voir, comme je me répète, il faut être devant. Il faut prendre les bons coups, parce que c'est une course à étapes, une course au temps. Il ne faut pas concéder trop de retard, trop de minutes à... À... à arriver des étapes. D'accord. Euh, Félix, la tu as pire. une question à poser là, euh, Non, pour problème, ça, ça va, ça va. Euh. Vas-y, vas-y, je dis à tout. Dis, ton... dis, ton... dis en direct. Je dis pas au non Pastel, Pastel, Pastel Etienne. Bien. Bien, bonjour, M. Kassel. Justement, j'étais pour vous demander comment les coureurs ont pu s'adapter, s'entraîner malgré le Covid. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de... et avec limiter trois kilomètres, trois kilomètres autour de chez soi, je me demande comment on peut le faire. Oui, c'était très, très difficile pour nous, parce avec les... Bon, on s'est entraîné dans nos quartiers de rivière pilote et on, bon, on, on s'est entraîné à la limite qui était autorisée. Quand c'était autorisé, il y avait une limite. Après, eh, les courses, là, quand, ils ont commencé à, à, quand les courses ont recommencé à, à, à se mettre en place, bon, on a couru pratiquement toutes les courses. Bon, on a gagné quelques courses. Bon. Et puis voilà, je pense que les gars, la préparation n'a pas été facile. pas été facile avec le Covid, avec euh, les, les gars qui bossent, les gars qui travaillent, les gars qui sont en classe. Bon, ça n'a pas été facile. Mais quand même, on peut dire qu'ils sont en jambes. Ils sont bien, puis ils, sont, ils peuvent euh, tenir bon pendant toutes les étapes. Oui, oui. Comme, comme je dit tout à l'heure là, nos coureurs sont. Ils sont bien. Pour moi, personnellement, je le, trouve, je, je le trouve bien. Bon, ça va, ça va. Ils sont gens, je pense que. On ne va pas faire que la figuration. On lui souhaite euh, une bonne course et puis euh, un bon courage, hein, Ok, bah, merci bien. Merci ouais. bien à vous et puis ouais. félicitations à vous. Hein. À, à la radio, j'écoute de temps en temps. Ah ben c'est bon, mais c'est nous, les autres sont là-haut, sont en studio, et puis nous même nous sommes sur le terrain. C'est que j'écoute surtout l'émission avec, enfin, quand j'ai le temps, oui, voilà, avec Michel Dimon, tout ça, il y a une rubrique, Michel Dimon, j'aime bien beaucoup. Eh merci beaucoup, c'est très gentil, ça nous donne du bon Ok, ok, donc voilà. Donc voilà, donc on va vous remettre un petit peu l'antenne, et puis on va faire un petit tour et puis on va, dès qu'on est possible, on va prendre l'antenne et puis vous mettre encore en direct. Ok, à tout tard. A tout à l'heure. Eh mon bain Bye bye